La nuit tombée, quand les détonations se sont tues, autour d'entendre tendre brasier suspendu, une lèvre fondue, Dans un timide murmure, poussée vers l'inconnu, elle se rattrapa de justesse, à une horrible perdue Elle grandit dans la chaleur de ses ombres en jouant à sortir de leur torpeur, les esprits tourmentés. Et elle crie en perdre la voix dans la ville délabrée, ils ne passeront jamais. Ne passeront jamais les portes de Kobané Ne passeront jamais les portes de Kobané Elle ne se tira plus jamais la clameur Pour sûr le silence cessera sera la clameur Et quand nous serons baillonnés La clameur C'est elle qui rit. Vibrer au fond de bistrot, dans le creux de discussion Elle rené blotti, dans la douceur de saon Au passage d'une troupe impromptue Elle s'accroche à un étendard pour mûrir dans les bourrasques Du fabuleux Tintamarre. à présent elle fait claquer Des fagnons chamar et trépignes d'envie de briser Barrière et barbe des Paris-Santiago au Elle hurle de tout son sou. nous ne demandons rien ne rien car nous prendrons tout. Ne demandons rien car nous prendrons tout. Elle ne se taira plus jamais. La clameur. Pour sûr le silence cessera. La clameur. Et quand nous serons baillonnés, la clameur. C'est elle qui rugira. La clameur Si un jour la cité se mur dans le silence Si les fusils couvent Les bouches de la dissonance Elle depuis Les sous-sols c'est les cours pour des assemblées dans un grondement sourd, elle étouffera le mépris Les ordres de bida s'appellera à danser Squelettes et autres carcasses Les me resteront quoi Lorsqu'elle vociférera Cherche camarade Cherche camarade car le vieux monde est devant toi Cherche camarade car le vieux monde est devant toi Elle ne se taira plus jamais La clameur le silence cessera la clameur. Et quand nous serons baïonnés, la clameur, c'est elle qui rugira la clameur.